Bonjour à tous, je m'appelle Tanissa Demet, doctorante en 3 année à l'ERIT et au LAS. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma thèse qui a pour titre « Placement de services autonomiques dans un contexte Internet of Things et Fog Computing. » On considère un environnement hyper connecté, large échelle, tel que les villes intelligentes. Une ville intelligente regroupe un très grand nombre d'objets qui communiquent intensivement entre eux et avec leur environnement pour proposer différents services ou applications. Pour fonctionner, ces services consomment des ressources de calcul, et les centres de données ont été jusque-là la principale ressource proposée pour cela. Cependant, étant donné la nature des environnements IoT, des infrastructures de calcul plus distribuées sont favorisées, et ces dernières vise à rapprocher les services des nœuds IoT en exploitant des nœuds de calcul intermédiaires qui se trouvent à la périphérie des réseaux, dans le cadre de ce qu'on appelle le paradigme de calcul du Fog Computing. Considérant cette infrastructure distribuée dite Fog Computing et l'environnement des objets connectés, on cherche à placer les services proposés par les objets d'une manière efficace sur l'infrastructure Fog. On se retrouve face à de nombreuses contraintes qui pourraient impacter la qualité du placement proposé. Ces contraintes sont liées à l'hétérogénéité des ressources de calcul et de communication, des objets IoT et de leurs services. On a aussi la nature dynamique de l'environnement qui est principalement induite par la mobilité des objets et la fluctuation des réseaux qui sont majoritairement non filaires. De plus, le coût énergétique de ces environnements est très important et peut impacter la pérennité de ces systèmes. On considère notre problème de placement comme un problème d'optimisation combinatoire dont la résolution a pour but de minimiser les coûts énergétiques et les dégradations de la qualité des services, tout en prenant en compte l'aspect mobile des nœuds IoT via des patterns de mobilité existants ou en créant de nouveaux modèles en se basant sur l'historique de localisation des nœuds. Pour résoudre notre problème en des temps raisonnables, nous avons principalement opté pour des approches heuristiques et méta-heuristiques. Nous arrivons à la fin de notre présentation en vous remerciant de l'avoir suivi jusqu'à la fin.